Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment résoudre un exercice en Python donc qui met en jeu des fonctions et des euh, chaînes de caractères. Alors voici l'énoncé, il s'agit de, de coder une fonction qui s'appelle correspond, euh, qui permet de savoir si un mot correspond à un deuxième, euh, une deuxième chaîne de caractères qui s'appelle un mot à trous, dans lequel il peut y avoir des, euh, des étoiles. Dans l'énoncé, il est dit que euh, si une étoile peut être remplacée par euh, une, la lettre qu'il faut, par exemple ici un R, et là, cette étoile-là par un T, ben on va dire qu'il y a euh, égalité, que la correspondance marche bien. Dans ce cas-là, on dit trop. Puis si ça ne va pas comme correspondance, on dit que c'est false. Alors, on va en réfléchissant un petit peu à ça, Donc la, la, on doit comparer deux textes et savoir si ça correspond. Alors la première chose, donc c'est pas dit, mais... Euh, si les, si les, les mots ne font pas la, la même taille, euh, il ne peut pas y avoir de correspondance. Hein. Ici c'est impossible de, de faire correspondre. Donc les mots qui ont une taille différente, ils ne correspondent pas. Alors une fois qu'on a écarté ce cas-là, euh, pour que ça corresponde, il faut que lettre par lettre, soit on ait une égalité, i égale i, n égale n, f égale f, etc. Et quand on a une étoile, donc un, un trou, bah, on se moque de savoir ce qu'il y a en face puisqu'on pourra le remplacer par ce qu'il y a en face donc deux autres exemples qui ne sont pas donnés dans l'énoncé euh, bah, si on a deux mots identiques, il faut euh, qu'ils correspondent puisque chaque lettre, voilà, les mots ils font la même longueur et chaque lettre correspond, donc là on devra dire « trop. et si on a deux mots qui font la même taille on a beau avoir une correspondance, donc ici, par un trou, égalité, etc., à partir du moment, dès qu'il y a une différence, dès qu'on trouve une anomalie, on dit que c'est euh, false, donc que c'est faux, qu'il n'y a pas de correspondance. Alors, le plan de bataille, donc nos étapes, ça va être quoi Déjà, on va commencer par regarder si les mots ils ont euh, une longueur différente. Si c'est le cas, c'est false. Ensuite, on va regarder chaque caractère, et on va se dire, voilà, si c'est un trou, il n'y a pas de problème. Si c'est pas un trou... Donc, euh, dans, dans, dans une étoile, hein, le caractère étoile, on va regarder. Est-ce que c'est le même caractère des deux côtés, dans les deux mots Si c'est le cas, il n'y a toujours pas de problème. Par contre, si on a une différence, bah là, on dira que c'est faux. Ce ne sera pas la peine d'aller voir plus loin. On sait que le mot n ne pourra pas euh, correspondre. Et une fois qu'on a vu tout ça, si on n'a trouvé aucune anomalie, bah, on dira que euh, le résultat euh, est bon. Alors, notre fonction, donc, elle s'appelle correspond. En entrée, elle va prendre le mot le mot à trou et en sortie on aura un booléen qui sera true s'il y a correspondance ou false euh, sinon donc on va regarder ça maintenant avec euh, Python donc euh, je vais commencer par faire une première modif return voilà on va retourner true voilà on trouve, euh, si on cherche aucune anomalie, bah, on dit que c'est trou tout le temps, donc là on ne répond pas à l'énoncé. Et donc maintenant on va commencer à tenir compte des, euh, des anomalies qu'on pourrait euh, trouver. Alors la première anomalie qu'on a dite, c'est il faut on regarde les longueurs euh, les longueurs des, des, des, deux, euh, des deux paramètres. Donc on va regarder si la longueur de mots elle est différente de la longueur de mot à trou. Dans ce cas-là, on est face à une anomalie, et donc on va faire un return de false. On s'arrête ici, C'est pas la peine d'aller plus loin, puisqu'on a déjà trouvé euh, un souci. Là, si j'exécute ça, voilà, euh, quand on a une différence de taille, on voit que dans le deuxième cas, là, euh, ça marche pas, c'est normal, ils n'ont pas la même taille. Alors après, maintenant, il va falloir qu'on compare toutes les lettres, une à une. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on utilise un, un indice, parce qu'on va devoir aller récupérer... Une lettre, la première lettre du premier mot, du mot, et la première lettre du mot à trop. Alors, on va se donner un indice, par exemple, for ind in, on va faire un range, donc, euh, de la longueur de mot. Comme les deux mots, ils ont la même longueur, l'indice, il sera valide. Donc, l'indice ind, il va aller de 0 jusqu'à longueur moins euh, 1. Alors, on va comparer. Est-ce qu'il euh, y a une différence Donc, si mot de ind, il est différent de hop, je suis fainéant. je fais un copier-coller moi, trou, de ind, bah, dans ce cas-là, il y a une anomalie, donc on va faire return false false, voilà, donc on peut faire fonctionner comme ça, alors là c'est pas la, la, la, la solution finale, parce qu'on n'a pas encore tenu compte des trous, hein. donc là, voilà on a false, true, false, true ici on dit que c'est false, euh, pourquoi Parce qu'on a trouvé euh, ici le trou, ben, on l'a considéré comme un caractère normal, on a dit qu'ils sont différents, donc on dit que c'est false. Donc là, finalement, pour avoir un, un, comment dire, une vraie anomalie, il faut que, en plus, AND, donc, moi, Trou, voilà, TOC, moi, Trou, il faut qu'il soit différent du Joker de l'étoile. Alors là, donc pour avoir une anomalie, il faut que les deux lettres soient différentes et en plus, il faut que le mot trou soit pas l'étoile. Donc on va refaire fonctionner ça. Donc voilà, donc on a bien trou, false trou, false. Donc là, euh, bah, manifestement, on est arrivé euh, à la solution. Donc euh, bah, sur ce, euh, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.